Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment importer euh, un fichier OVA afin de créer euh, une machine euh, virtuelle. Alors la situation initiale c'est euh, donc on a une machine physique sous Windows 10 sur laquelle le logiciel VirtualBox est installé. Donc c'est cette machine là, on dira que c'est l'hôte VirtualBox, c'est celui qui va recueillir, accueillir les les machines virtuelles. Et on a un fichier euh, .ova, un fichier qui contient euh, l'image d'une machine virtuelle, et c'est ce fichier-là qu'on va importer. Une fois que l'importation euh, sera réalisée, on aura donc toujours notre machine physique sous Windows 10, et en plus, on aura la possibilité de démarrer une seconde machine, donc qui sera une machine virtuelle, hein, parce qu'elle n'existe pas euh, physiquement, une machine, euh, donc Debian dans notre exemple, et qui s'appellera l'invité euh, VirtualBox. Alors on va commencer par euh, vérifier que notre fichier, euh, il, est, il est bien là. Donc le fichier qu'on cherche euh, à importer, donc voilà. Donc ça c'est ce fichier là que je vais je vais chercher à importer, donc il est dans un dossier qui s'appelle démo, et là euh, debian-vb blablabla ouvert donc c'est un fichier qui fait un peu plus euh, d'un giga donc fich notre fichier est bien présent dans notre hôte euh, Windows donc on va démarrer euh, VirtualBox on part dans le menu donc importer un appareil euh, virtuel ici donc on est euh, notre appareil virtuel donc on va le, le, le trouver dans le, le file système local le fichier on va le localiser donc, on a dit qu'il était dans un dossier qui s'appelait c -Demo. Et donc, il s'appelle... Voilà, je le sélectionne. Une fois que ça s'est sélectionné, ben on peut aller sur Suivant. Alors là, lors de l'importation, on va euh, décocher euh, tout, euh, voilà, tout le matériel qui pourrait être euh, configuré en même temps. Donc, on enlève tout le contrôleur... Euh, voilà. Donc on fait, alors ça c'est le répertoire de destination, donc moi sur mon ordinateur, mon hôte Windows, je mets ça dans un dossier qui s'appelle VM. Euh, au niveau des adresses Mac, donc des adresses réseau, on va dire « Générer de nouvelles adresses Mac pour toutes les interfaces réseau », comme ça on n'aura pas de problème de conflit. On décoche « Importer euh, disque dur euh, VD. Maintenant qu'on en est là, on peut cliquer sur « Importer ». Voilà, l'importation va démarrer, et donc là, bah, il ne nous reste plus qu'à patienter. OK, notre, euh, notre VM est maintenant, euh, notre machine virtuelle euh, est maintenant importée. Avant de la démarrer, on va jeter un coup d'œil sur euh, sa configuration. Donc on clique sur « Configuration ». Ici, au niveau configuration, euh, donc on voit qu'il y a un paramètre qui est détecté qui est invalide. Donc C'est avec euh, l'USB, il, il y a un souci. Voilà. Donc, euh, on va aller dans USB et on va activer euh, le contrôleur USB. On va rester en 1.1. On revient en général. Donc il y a, voilà, Là, on a des, des, un paramétrage qui est cohérent. Comme on a tout décoché euh, tout à l'heure au niveau de l'importation, on n'a pas d'interface réseau. Euh, Installé, pas de carte son, etc. etc. Nous, c'est pas grave, hein, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, euh, une fois que les paramètres ils sont euh, validés, on va pouvoir euh, démarrer euh, notre VM. Donc, on, on sélectionne la, la VM et on clique sur le bouton euh, Démarrer. Donc, elle est en train de se lancer. Voilà, ça prend un certain temps. Elle arrive, elle arrive, elle arrive avoir patienté lors de l'importation maintenant il faut qu'on patiente lors du démarrage alors hop je vais ramener la fenêtre dans le dans le champ de vision de la caméra j'arrive pas à l'attraper voilà voilà bon, là c'est en train de c'est en train de démarrer voilà donc elle est en train de démarrer euh, donc là il y a, voilà là on peut soit on attend soit on appuie sur rentrer, voilà donc elle est en train de, en train de se charger il y a quelques messages qui s'affichent, euh, donc voilà, ici on nous explique que euh, l'intégration, donc on pourrait éventuellement avoir la souris, comme on a la machine là qu'on démarre, euh, c'est une machine sans, euh, sans interface graphique, ça ne nous sert à rien du tout. Ici il y a des messages d'erreur, donc on, on laisse passer, et donc là on se retrouve euh, avec la machine qui, euh, qui attend qu'on qu qu se connecte donc euh, bon, on va faire une première connexion hein. donc euh, pour cette machine là le, le nom d'utilisateur c'est Bobby et euh, le mot de passe c'est euh, Debian donc on fait entrer et donc là on est euh, on est logué euh, donc euh, en, en tant qu'utilisateur Bobby sur cette machine euh, donc qui a pour nom Debian 10 VB hein. donc c'est le même nom euh, que j'avais donné et que j'ai donné à la VM hein. c'est pas c'est pas une obligation donc là, arrivé à ce stade, euh, on, est, on est super content. Hein. On a notre machine physique et sur laquelle fonctionne maintenant euh, une machine euh, virtuelle euh, Debian. Donc sur ce, bah, je vous dis euh, merci beaucoup et puis à bientôt pour la suite des aventures. Au revoir.